Il y a quelques jours, le directeur narratif d'Assassin's Creed Valhalla, Darby McDevitt, a annoncé sur Twitter qu'il quittait les studios d'Ubisoft après plus de 10 ans de bons et loyaux services. Cette annonce a créé des réactions très controversées parmi les fans de la licence Assassin's Creed. Certains très heureux, d'autres vraiment tristes de l'apprendre. En revanche, une chose sur laquelle tout le monde tombe d'accord, c'est que ce départ va vraiment impacter la licence Assassin's Creed. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va essayer de déterminer quel sera l'impact du départ de Darby McDevitt sur la licence Assassin's Creed. Alors, véritable soulagement ou désastre total pour la licence Assassin's Creed, on y répond maintenant en vidéo. Allez, jingle Avant de commencer cette vidéo, je vais faire une petite parenthèse par rapport à son contenu. Tout ce que je dis ici est le fruit d'un travail de recherche, de synthèse et de conclusion personnelle. Il s'agit là d'un avis qui n'engage que moi, et vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord. D'ailleurs, je vous invite même à me dire pourquoi en commentaire, dans le plus grand des respects, s'il vous plaît. On est avant tout des fans de la franchise Assassin's Creed, et je pense qu'on peut très bien échanger sans être d'accord, tout en restant courtois. Je termine cet aparté en précisant que mes conclusions tiennent de l'ordre de la supputation. Mais oui, c'est clair Rien de ce que je dis n'a été approuvé et acté par Ubisoft, donc ne prenez pas ces choses pour acquises. Bref Bonne vidéo On en parlait rapidement en début de vidéo, mais oui, Darby McDevitt a été le directeur narratif d'Assassin's Creed Valhalla. C'est donc à lui qu'on doit absolument tout le scénario de ce jeu. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste un sacré job, lourd de grosses, grosses, grosses responsabilités. Mais ce monsieur n'en est pas à son coup d'essai avec la licence Assassin's Creed, et il est même là depuis un bon moment. Darby Christopher McDevitt, de son nom complet, travaille chez Ubisoft depuis plus de 10 ans. Arrivé en tant que scriptwriter sur Assassin's Creed 2 Discovery, il a travaillé sur de nombreux opus de licence à différents postes scénaristiques. Il est surtout connu pour son travail de read-writer sur Assassin's Creed Révélation, Assassin's Creed 4 et Assassin's Creed Valhalla, comme je vous le disais juste avant. D'ailleurs, c'est ce monsieur qui a introduit la notion de sage dans la licence Assassin's Creed avec Assassin's Creed 4 Black Flag. Vous trouvez pas que le hasard fait bien les choses quand même Parce qu'il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo qui résume à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les sages, que je vous invite à aller regarder si vous voulez en savoir plus sur la licence et sur cette notion qui devient presque central dans le dernier opus d'Assassin's Creed. Il a été également co-writer sur Assassin's Creed Unity et également consultant sur différents autres Assassin's Creed. Je vous affiche maintenant à l'écran un aperçu complet des différents jeux sur lesquels il a travaillé et le poste qu'il a occupé. Vous en conviendrez comme moi, c'est un gros poisson, il est chez Ubi depuis très longtemps et connaît la licence quasiment sur le bout des doigts du fait de ses nombreux postes occupés au fil des ans. Et d'ailleurs, le nombre de références aux anciens Assassin's Creed qui est présent dans Valhalla démontre à quel point, il est expert sur la licence Assassin's Creed en général. Mais en regardant tout ça rétrospectivement et en ciblant plus particulièrement mes recherches sur la campagne marketing d'Assassin's Creed Valhalla, je suis arrivé à une hypothèse assez probante. Darby McDevitt comptait bel et bien partir après Assassin's Creed Valhalla. Évidemment, vous êtes en train de vous dire « Mais Auré, t'as complètement pété les plombs D'où est-ce que tu sors ça Combien de pédos t'as fumé avant de tourner cette vidéo Zéro frérot !» Maintenant on va faire un petit retour en arrière de quelques mois. En mai 2020, Darby McDevitt accordait une interview au site GameSpot sur Assassin's Creed Valhalla. Pendant l'échange, le journaliste explique à Darby que selon lui, il existe deux camps de fans. Ceux qui préfèrent la nouvelle formule Assassin's Creed et les autres qui préfèrent l'ancienne. Et il demande alors à Darby dans quel camp se trouve Valhalla. Ce à quoi Darby répond que Assassin's Creed Valhalla se positionne comme la fin d'une boucle dans la franchise Assassin's Creed. Il se veut comme le début et la fin d'une longue série de jeux dans laquelle vous pouvez vous lancer dans n'importe quel épisode après avoir joué à cette épopée viking. Tous les jeux sont connectés à Valhalla d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait qu'on parle de cette fameuse boucle. Et si on réfléchit à cette histoire de boucle avec Assassin's Creed Valhalla, ben ça fait plutôt sens Alors attention, je vais parler de la fin du scénario d'Assassin's Creed Valhalla pendant quelques minutes, je vous invite à aller au timecode qui s'affiche actuellement à votre écran pour ne pas être spoilé si vous n'avez pas terminé le jeu. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça Si vous êtes un habitué des jeux Assassin's Creed, vous savez que la plupart fonctionnent sous une forme de trilogie. On a eu la trilogie Ezio, la trilogie américaine, et on a aujourd'hui la trilogie que j'appelle mythologique. Dans cette trilogie mythologique, je parle de Origins, Odyssée et Valhalla, puisqu'on parle vraiment des dieux, de mythes, de légendes, etc., qui sont très peu présents dans les précédents opus. Et vu qu'on parle de trilogie et que je viens de mentionner trois jeux, pour moi, elle est terminée. Et vous l'avez vu comme moi, le chemin de Leila va s'arrêter également ici, où on change de personnage du présent, et on passe désormais sur Basim, dont on ignore absolument toutes les intentions. Et avec le recul, je me rends compte que c'était certainement une manière pour Darby d'annoncer la fin d'une aventure. Mais pas la fin des aventures de nos assassins préférés, bien la sienne, au sein d'Ubisoft. Ce qui nous amène maintenant à nous interroger sur la conséquence d'un tel départ avec un autre point de vue. La première chose qu'il faut voir, c'est que le départ de Darby Black David ne va certainement pas impacter le prochain Assassin's Creed. Comme pour la plupart des précédents jeux, il a certainement dû travailler dessus au minimum en tant que consultant pour au moins aiguiller l'équipe de développement sur les choix scénaristiques et la cohérence du tout. Donc selon moi, Assassin's Creed 2022, pour le comme ça pour l'instant, n'aura pas de dommages collatéraux. Mais il ne sera pas non plus débarrassé des problèmes pointés du doigt sur le pôle éditorial d'Ubisoft qui était mené jusqu'à présent par Serge Ascoët. Oui, oui, oui, oui, vous savez, le, le fameux monsieur qui voulait pas que Cassandra soit le seul personnage principal de Odyssée, que Aya ne puisse pas être l'héroïne principale d'Assassin's Creed Origins, parce que selon lui, les femmes savendaient pas assez. Oui, oui, il fallait que j'en parle quand même dans cette vidéo, on va remettre sur la table le sujet des harcèlements chez Ubisoft qui date de l'été 2020. On en parlait juste avant, mais Serge Asquette fait partie d'une liste de dirigeants qui sont tombés chez Ubisoft suite à ces affaires pour des raisons peu appréciable. Et cette vague de licenciements et de démissions, elle a entraîné une restructuration complète de l'équipe éditoriale de Paris qui valide au cas par cas chacun des jeux pour Ubisoft. Cette restructuration, elle a abouti à la création de postes et euh, différents pôles qui sont chacun en charge d'une licence d'Ubisoft en particulier, ce qui évite que le pouvoir de décision ne revienne qu'à une seule et même personne comme par le passé. On peut donc imaginer que les prochains Assassin's Creed, sauf celui qui va arriver en 2022, pourront être relativement différents de ce qu'on a vu par le passé. Du moins, je croise fortement les droits pour avoir enfin une vraie héroïne assassin en tant que personnage principal sans autre possibilité de choix. Hormis cette polémique, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la licence Assassin's Creed a subi des départs très lourds depuis sa création. Certaines des plus grandes têtes du projet ont plié bagage. Oui, oui, je parle ici de Patrice Desilets, de Jade Raymond, de Jean Guédon, ou encore de Ashraf Ismail. Ces personnes ont façonné ce qu'est Assassin's Creed aujourd'hui et ce qu'il est depuis sa création. Darby est donc un des malheureux noms qui rejoint cette liste, qui vient se grossir avec le temps, mais pour autant je garde espoir et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Malgré cette annonce de départ qui a certainement chamboulé les équipes de développement et un petit peu touché les fans, que ce soit positivement ou négativement, eh ben, je pense qu'il y a du bon dans tout ça. Pourquoi Eh bien parce qu'aujourd'hui, tout est à refaire pour Assassin's Creed. On a un nouveau personnage du présent dont on ne connaît absolument pas les intentions. Les scénaristes n'ont qu'à faire attention à très peu de détails pour créer quelque chose de très complet à son sujet. La trilogie mythologie s'est achevée avec Assassin's Creed Valhalla, donc on peut imaginer qu'on va partir vers de nouveaux horizons pour le futur de la licence. Enfin, certaines des plus grosses têtes de la licence Assassin's Creed sont parties avec le temps et il va falloir recruter des gens très talentueux à leur place pour combler le vide. À mon sens, un peu de changement, et bah ben ça fait jamais trop de mal. On a malheureusement vu ce que cela pouvait apporter à un jeu quand c'est constamment les mêmes personnes qui le valident. De la répétitivité, du déjà vu et très peu de prise de risque. Et malgré tous les mérites qu'on accorde à Darby, qui ne sont pas exagérés à mon sens, eh bien il existe d'autres grands scénaristes. Il suffit de regarder des jeux tels que Red Dead Redemption 2, The Last of Us, God of War ou encore A Black Tale à une petite échelle pour s'en rendre compte. J'en parlais au début de la vidéo, mais les jeux sur lesquels Darby a eu un rôle majeur sur les scénarios des Assassin's Creed ont un scénario beaucoup moins centré sur le conflit assassin templier Je ne dis pas qu'ils ne sont pas présents, attention, je dis simplement qu'ils préfèrent mettre en avant d'autres enjeux scénaristiques. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment un aspect qui vous manque. D'ailleurs, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous aimeriez en termes de trame scénaristique pour les prochains Assassin's Creed. Je terminerai cette vidéo par un simple merci Darby. Vous ne regarderez certainement jamais cette vidéo, et en plus, elle est en français, mais je m'en fiche. Merci pour tout ce que vous avez apporté à cette licence qui est si chère à nos cœurs de joueurs. Vous avez su, à mon sens, apporter de la fraîcheur à la licence Assassin's Creed quand il y en avait besoin. Et puis bon, vous avez monté de toutes pièces mon Assassin's Creed préféré, alors je ne peux vous tenir qu'en haute estime. On vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures et que l'avenir vous soit toujours favorable. Et voilà vous avez désormais mon point de vue sur ce départ qui, malgré sa grande tristesse, est pour moi le signe de grands changements qui pourront faire du bien à la licence Assassin's Creed. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, car c'est vraiment comme ça que vous nous aidez concrètement à avancer. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et bye tout le monde